Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures l'émission qui vous raconte des petites anecdotes en rapport avec les salles obscures que ce soit devant l'écran, dans les cabines de projection ou dans le hall et là j'ai décidé de vous raconter une anecdote très récente un truc qui nous est arrivé vraiment il y a pff, à peine un petit mois euh, pour vous expliquer en gros, lorsqu'on sort des films les distributeurs ont souvent besoin d'avoir les premiers chiffres d'entrée de la première journée. En gros, c'est simplement pour qu'il puisse faire un potentiel euh, graphique sur ce qui pourrait arriver au film et sur, sur la tendance que pourra avoir les semaines à suivre en termes d'entrée et en termes de rentabilité. C'est un bon moyen de prendre la température et de vérifier que le film fait un bon bouche à oreille potentiellement ou arrive à décoller ou ne marche pas au début. Ça, ça permet en gros juste de visualiser l'ensemble de sa carrière dans le futur. Et donc du coup, chaque jour, enfin chaque mercredi en tout cas, il y a les distributeurs qui appellent les cinémas et qui leur demandent des informations par rapport aux entrées. Et en gros, les salles de cinéma se retrouvent avec une petite feuille sur laquelle il y a marqué toutes les entrées qui ont été faites dans la journée et hop, on fait le compte, machin a fait ça, machin a fait ça, machin a fait ça. Ça m'appellera toujours d'ailleurs ce petit moment où un de mes collègues a, a eu un distributeur au téléphone. Le distributeur lui a demandé combien d'entrées avait fait le film. Il s'est avéré que le film avait fait très très peu d'entrées dans la journée. Genre vraiment très très peu d'entrées, genre 15-16 et il s'est avéré que mon collègue a commencé à dire au Distrib « Oh, ce doit pas être bon, là, il y a marqué 15, je vais vérifier. » Et moi, je recompte, je fais « Si, si, c'est bien 15 entrées. » Et du coup, mon collègue s'est un peu retrouvé et la queue entre les jambes à dire « Ah, bah, il a bien fait que 15 entrées. » Et on a entendu un petit blanc à l'arrière au téléphone juste avant d'entendre un « Merci, bonne journée. <rire> » Mais donc là, l'anecdote que je vais vous raconter est un petit peu plus rigolote, parce que du coup, le jour de la sortie de Un Autre Monde, de Stéphane Brisé, on s'attendait à avoir le distributeur du film nous appeler en fin de journée parce que Stéphane Brisé, dans les salles, dans les petites salles d'art et d'essai, c'est quand même un réalisateur qui est quand même un peu attendu au tournant parce que son cinéma est particulièrement politique et particulièrement social. Donc généralement, les petites salles d'art et d'essai, c'est là où il fait son bif, on va dire le réalisateur. Et donc du coup, on s'attendait à avoir Diaphana, donc le distributeur nous appelait et nous demandait ben, euh, qu'est-ce qui s'était passé, est-ce que le film avait fait beaucoup d'entrées, etc. Donc on attend. Et en fait, si je me plante pas, c'était un jour où euh, les trois quarts de mes collègues au bureau étaient partis un petit peu plus tôt parce qu'ils devaient s'occuper d'un réalisateur, si j'ai bonne mémoire, ou si c'est pas d'un réalisateur, ils devaient s'occuper de quelque chose. Et donc, du coup, ils ont laissé le téléphone de leur bureau comme ça et donc, du coup, on a attendu et il y a eu un appel. Nous, on était bien occupés dans le hall, on s'en est pas occupé. on a attendu le lendemain. Et le lendemain, on vérifie la messagerie et en fait, il s'est avéré qu'on a reçu un appel pas vraiment du Distrib, mais lié donc à Un Autre Monde. En fait, c'était Sandrine Kiberlin qui était passée quelques semaines plus tôt pour présenter son film en tant que réalisatrice et qui du coup appelait pour savoir combien avait fait d'entrer Un Autre Monde. C'est très surprenant d'avoir comme message « Oh zut, je vous ai loupé, bah, c'est Sandrine Kiberlin, bah, c'était pour savoir euh, si ça avait bien marché Un Autre Monde. En plus, j'ai gardé un bon souvenir du cinéma où j'étais, vous étiez très chaleureux. » Avoir ça sur sa messagerie, c'est très surprenant et un peu bizarre, mais en même temps très amusant. Et donc du coup, ouais, maintenant c'est devenu un petit running gag, le « Oh non, bah c'est Sandrine Kiberlin <rire> C'était très surprenant de l'avoir déçue et en même temps de nous balancer que c'était elle. Et ouais, et elle venait vraiment juste pour savoir si un autre monde avait marché ou s'il avait fait un petit peu d'entrée. Ce qui reste très amusant d'avoir une actrice qui s'investit autant dans un film et qui du coup, en tant qu'actrice, demande si le film a fait pas mal d'entrées. Parce que du coup, pour son film à elle, elle a laissé le distributeur s'en occuper. Mais par contre, pour un autre monde, c'est elle-même qui appelle pour avoir des infos et pour savoir comment ça se passe. C'était très rigolo et ouais, ça reste, un, ça reste un moment un peu bizarre, quasi lunaire, où on s'est vraiment demandé « Attends, c'est vraiment elle ?»« Si, bah oui, c'est vraiment elle. » Ça reste rigolo. Mais donc voilà, ouais, les, les acteurs qui appellent le, le jour de la sortie d'un de leurs films pour vérifier le nombre d'entrées qu'ils ont fait, ben, c'est chose rare, mais en tout cas, moi, je trouve ça plutôt agréable de les voir aussi investis dans la production de leur film et dans la possible rentabilité qu'il va avoir en salle. C'est plutôt rigolo. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.